Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui les signaux périodiques et quelques applications dans le domaine médical. Sans plus attendre, c'est parti avant d'entrer dans le vif du sujet les compétences et objectifs du cours en seconde connaître et utiliser les définitions de la période et de la fréquence d'un phénomène périodique extraire et exploiter les informations concernant la nature des ondes et leur fréquences en fonction de l'application médicale connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans l'air identifier le caractère périodique d'un signal sur une durée donnée déterminer les caractéristiques d'un signal périodique analyser une tension électrique variable dans le temps à l'aide d'un oscilloscope ou d'un dispositif d'acquisition de signaux. Trois parties aujourd'hui, première partie autour des phénomènes périodiques, puis les ondes sonores et les ondes électromagnétiques, et enfin un court balayage des techniques médicales qui utilisent des ondes. Si vous êtes prêt, en route Un phénomène périodique, c'est quoi c'est par exemple l'enchaînement des mois. On commence en janvier, on finit en décembre. Puis on recommence en janvier et on va refinir en décembre. Autre phénomène, l'emploi du temps d'un lycéen ou d'un collégien qui se répète toutes les semaines ou toutes les deux semaines. C'est aussi un son ou la vibration du diapason qui est associé. Ces quelques exemples nous amènent donc à définir ce qu'est un phénomène périodique. Un phénomène périodique est un phénomène qui se répète à l'identique à intervalles de temps réguliers ce qui veut dire que le phénomène doit donc bien se répéter à l'identique, pas de modification du phénomène, et il doit se répéter de manière régulière, de manière périodique. Et on va définir le motif élémentaire comme étant la plus petite partie du phénomène qui se répète. Alors, en image, ça donne quoi Voici un phénomène périodique sinusoïdal. Le motif élémentaire, c'est par exemple ce motif dans le cadre vert, mais c'est également le motif dans ce cadre rouge ou encore dans ce cadre orange. Une fois qu'on a le motif élémentaire, on peut recréer le phénomène périodique en recopiant ce motif élémentaire une fois, puis plusieurs fois. Le motif élémentaire peut être plus difficile à trouver. Ici, dans ce signal périodique, le motif élémentaire est plus complexe que dans le premier exemple. Serez-vous le retrouver Eh bien, c'est par exemple le motif qui est encadré en vert, ou bien encore le motif qui est encadré en rouge. Et là encore, en partant du motif élémentaire, je peux construire mon phénomène périodique. Il est nécessaire de pouvoir caractériser mon phénomène périodique et donc après avoir déterminé le motif élémentaire, je peux en déterminer la période, ce qui tombe bien puisque c'est un phénomène périodique. La période t d'un signal est la durée d'un motif élémentaire, d'où l'intérêt de bien déterminer le motif élémentaire. L'unité de la période est tout simplement la seconde car la période est une durée et l'unité du système international de la durée est la seconde. On peut évidemment utiliser des sous-multiples de la seconde (millisecondes, microsecondes, nanosecondes) ou encore utiliser une unité qui est plus adaptée. Voici trois phénomènes périodiques. Lesquels Eh bien, tout d'abord, la rotation de la Terre dont la période est de 23 h 56 minutes et 4,3 secondes. La rotation, c'est le fait de tourner sur soi-même. Deuxième phénomène, la rotation de la Lune avec une période de rotation de 27,32 jours. Enfin, troisième phénomène périodique, la révolution de la Lune autour de la Terre. Ici, la période de révolution est de 27,32 jours. C'est la même durée que la période de rotation lunaire, ce qui explique que la Lune nous présente toujours la même face. Et quand on a un enregistrement d'un signal et sa visualisation à l'écran ou sur papier, eh bien on identifie d'abord le motif élémentaire, on mesure sa durée en mesurant sa longueur, puis en prenant en compte l'échelle de temps. Et pour une meilleure précision, on peut mesurer la durée de plusieurs périodes, par exemple ici, cette période, ce qui permet d'être presque 10 fois plus précis. En matière de phénomènes périodiques on parle également beaucoup de fréquence. Alors la fréquence c'est quoi Et eh bien la fréquence c'est le nombre de répétitions du motif élémentaire en une seconde. Combien de fois j'ai mon motif élémentaire en une seconde La fréquence est directement liée à la période par la relation f égale 1 sur t. L'unité de la fréquence serait donc logiquement la seconde à la puissance moins 1, mais cette unité porte un autre nom, le Hertz, H majuscule et Z minuscule. Si on revient à l'exemple utilisé précédemment, on a f égale 1 sur T, d'où f égale 440 Hertz. Petite parenthèse historique, Heinrich Hertz, physicien allemand de la fin du 19e siècle, découvre les ondes électromagnétiques, ce qui valide la théorie de Maxwell sur les ondes électromagnétiques et le fait que la lumière soit une onde électromagnétique. À propos de sa découverte, Hertz aurait dit « Il n'y a pas d'utilité, c'est juste une expérience qui prouve que Maxwell avait raison. Nous avons simplement ces mystérieuses ondes électromagnétiques et nous ne pouvons pas avoir à l'œil nu, mais elles sont là bien présentes. » Et à la question des applications sur cette découverte, Hertz aurait simplement répondu « Aucune, je pense. » Il serait sans doute très surpris de constater aujourd'hui combien les ondes Hertziennes sont utiles et utilisées. Fermons la parenthèse historique et retour à nos phénomènes périodiques. Et lorsqu'on fait un enregistrement en utilisant un dispositif de mesure, on a généralement la visualisation du phénomène sous la forme de variation d'une tension électrique au cours du temps. On peut donc en mesurer la tension maximale, max, et la tension minimale, humide, du signal à l'aide de son enregistrement. En image, ça donne ça. On a notre signal périodique, la tension maximale et la tension minimale. Rien de bien compliqué, comme quoi la physique, eh bien, c'est facile. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Eh bien, passons maintenant aux ondes sonores et électromagnétiques. Et tout d'abord, c'est quoi une onde Eh bien, une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Là, je crois qu'il faut une illustration pour expliquer tout ça. Voici une simulation issue du site fait.colorado.edu où vous pouvez trouver de nombreuses simulations de physique avec une oscillation créée par une tige qui monte et qui descend de manière périodique et cette oscillation est transmise au fur et à mesure aux différentes perles de la chaîne. On a donc un phénomène périodique ondulatoire d'une onde. Si on s'intéresse plus particulièrement au mouvement d'une perle verte, on constate qu'elle ne se déplace pas horizontalement. Elle suit le mouvement oscillant créée par la tige, d'où le déplacement vertical périodique, de même période que l'oscillation de la tige, mais la perle n'est pas transportée de la gauche vers la droite. C'est ça une onde, c'est la propagation de la perturbation, Ici, l'oscillation créée par la tige, sans transport de matière, la perle verte ne se déplace pas horizontalement. On s'intéresse plus particulièrement au son. On a que le son est une onde mécanique qui nécessite un support matériel pour se propager. Le mécanique rappelle que la propagation de l'onde se fait à l'aide d'un support matériel, gaz, solide ou liquide et la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde, et ça c'est à savoir. Cette vitesse dépend de la température et de la pression. Expérimentalement, on peut le faire avec des ultrasons en utilisant le montage suivant. Un générateur de courant continu de 15 volts alimente un générateur d'ultrasons. Les ultrasons produits sont captés par les récepteurs d'ultrasons, décalés par une distance connue, et les signaux issus des récepteurs sont visualisés à l'aide d'un oscilloscope, ici numérique. On obtient l'enregistrement en jaune du signal reçu par le premier récepteur et en bleu le signal reçu par le deuxième récepteur. Ne capte. Donc pas les ultrasons en même temps. On a une relation basique de la vitesse, V égale D divisé par delta T, avec D la distance qui va séparer les deux récepteurs, et delta T l'écart de temps entre la réception sur le récepteur 1 et la réception sur le récepteur 2. D étant égal à 40 cm, soit 0,4 m. Delta T est mesuré à l'oscilloscope et est égal à 1,18 ms, soit 1,18 fois 10 puissance moins 3 secondes. On peut donc calculer la vitesse des ultrasons et on obtient 339 mètres par seconde ce qui est un bon résultat expérimental. Le domaine du son est découpé en trois parties au centre les sons audibles par l'homme entre 20 et 20 000 hertz, 20 kHz. En deçà de 20 hertz on parle d'infrasons que nous ne pouvons pas entendre et au delà de 20 kHz ce sont les ultrasons que nous ne pouvons non plus pas entendre. Un dernier petit mot sur les ondes. La lumière et les ondes hertziennes, découvertes par Hertz, je viens d'en parler, sont des ondes électromagnétiques. Elles ne nécessitent pas de milieu matériel pour se propager. C'est pourquoi ces ondes peuvent voyager dans le vide spatial. Et c'est heureux, car sinon, comment la lumière du Soleil pourrait-elle nous parvenir Ce qui oscille, c'est à la fois le champ magnétique et le champ électrique. Savoir ce qui est à l'origine des ondes électromagnétiques, ce n'est pas au programme de secondes. C'est juste pour votre culture scientifique. Ces ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde, précisément 299 792,458 km par seconde. Grosso modo, c'est un million de fois plus rapide que la vitesse du son. Alors des chercheurs du MIT ont mis au point une caméra ultra rapide qui permet de filmer le déplacement d'un spot de lumière, ce qui équivaut à ralentir à peu près 1000 milliards de fois le phénomène, je vous laisse regarder. Les ondes électromagnétiques occupent un vaste domaine de fréquence. Dans les plus basses fréquences, jusqu'à environ 300 MHz, on a ce qu'on appelle les ondes radio. Ensuite, à quelques GHz, on a les micro-ondes, celles du four à micro-ondes, mais également les ondes pour le Wi-Fi, pour la téléphonie mobile, pour la diffusion de télévision par satellite. De 300 GHz à 430 THz, on a les infrarouges, puis on arrive dans le spectre visible jusqu'à 750 THz. Ensuite, on entre dans le domaine des ultraviolets jusqu'à 30 PHz, puis les rayons X jusqu'à 30 hexahertz. 3 x 10 puissance 19 Hertz. Et enfin, au-delà de cette fréquence, on a les rayons gamma. On voit donc bien déjà que contrairement à ce que pensait Hertz, les ondes électromagnétiques nous sont très utiles. Et les ondes sont également très utiles pour le diagnostic médical, notamment parce que ce sont des techniques non intrusives. On utilise les ondes sonores pour faire de l'audiométrie, réaliser un audiogramme pour connaître les capacités auditives d'un patient. Les ultrasons sont utilisés en échographie. On connaît celles pour les femmes enceintes. Il y a également des échographies pour le rein, le cœur et de nombreux autres organes. La radiographie Orion X est une technique ancienne qui a plus d'un siècle. Les rayons X ont été découverts par le physicien allemand Wilhelm Röntgen en 1895. Il étudie du rayonnement et constate que ce rayonnement peut créer des images sur du papier photographique situé à plusieurs mètres dans un tiroir. Il met différents obstacles entre ce rayonnement et le papier photographique et constate que la transparence est variable. En utilisant la main de son épouse, il constate que les os apparaissent noirs au contraire de la chair. La nature de ces rayons étant inconnue, ils les nomment rayons X, comme X est souvent l'inconnu en mathématiques. Très rapidement, ces rayons X seront utilisés pour le diagnostic médical et le nom de rayon X sera conservé. On utilise l'infrarouge en thermographie pour détecter des lésions, notamment sous-cutanées, en repérant des anomalies de température locale ou globale. D'autres utilisations, on peut citer les ondes radio avec l'IRM, imagerie par résonance magnétique, la lumière avec la fibroscopie, ce qui permet de voir l'intérieur du corps. Ou encore la scintigraphie, qui est une technique au cours de laquelle on fait ingérer au patient un médicament radiothérapique avec un isotope radioactif. Ce médicament va se fixer sur les tissus à observer et on enregistre alors les radiations émises pour reconstruire une image des tissus. Voilà, c'est fini pour les signaux périodiques pour le moment. Même si la vidéo est un peu longue, il y a peu de choses à connaître. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, c'est en cours ou dans les commentaires. Partagez la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez rien. Et n'oubliez pas que la physique, c'est facile. A bientôt.